A ton avis, est-ce qu'on peut cuisiner avec de l'urine Eh bien j'ai envie de dire qu'en Chine, tout est possible En Chine, il existe une tradition ancestrale qui consiste à cuire un œuf dans de l'urine de garçon prépubère. Au printemps, dans la ville de Dongyang, ce n'est pas un parfum de fleurs qui flotte dans l'air, mais plutôt celui de l'urine bouillonnante dans de grandes cuves, dans lequel on fait cuire des œufs appelés Tongzidan. Mais la réalisation de cette étrangeté culinaire ne se fait pas n'importe comment, car l'urine des écoliers de moins de 10 ans est récoltée dans des barils en plastique avant d'être vendue aux marchands qui cuisinent et commercialisent cet œuf. Seuls les filles et les garçons malades sont dispensés de participer à la collecte. Il n'y a que l'urine de jeunes garçons en bonne santé qui est tolérée. Ok. Pourquoi pas Non mais sérieusement, les œufs ne sont pas réellement cuits dans l'urine. Qu'est-ce que je fous là Eh bien, malheureusement si. Ces œufs sont bel et bien marinés dans de l'urine de jeunes garçons de la région. L'ensemble est porté à ébullition une première fois. Puis les œufs sont égouttés et les coquilles sont brisées avant d'être soigneusement déposées dans un nouveau bain d'urine frémissant. La réalisation de ces œufs peut prendre la journée car les vendeurs passent leur temps à surveiller le feu afin que ces merveilles culinaires ne soient pas trop cuites ou trop chaudes. Mais cet œuf, me diriez-vous, quel goût ça a Eh bien c'est sans surprise que cet œuf piquant et acide a un goût d'urine et de paix. Ça, a quel goût le paix Bref, ils ont bel et bien le goût qu'on imagine et la texture d'un œuf dur. Selon la médecine traditionnelle chinoise, ce mets permettrait de rétablir le yin, de diminuer la chaleur corporelle lors des chaudes journées d'été et d'améliorer la circulation sanguine. Cependant, certains experts médicaux chinois contredisent les effets curatifs de ces œufs, évoquant même qu'il y aurait de graves risques sanitaires à les consommer. Aucune étude sérieuse ne justifie que l'urine soit bénéfique et que celle des garçons soit bien meilleure que celle des filles. Mais des siècles de tradition et d'urinothérapie ont solidement ancré cette idée dans la culture locale. Il est clair que les Asiatiques ont une culture culinaire étrange et bizarre. Mais pouvons-nous nous permettre de juger en sachant que nous, les Français, nous mangeons bien du fromage, des cuisses de grenouilles et des escargots Telle est la question. Alors dites-moi, demain, qui serait prêt à tester les œufs cuits dans l'urine Petite information, ce n'était pas de l'urine, mais du thé.